Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ClaroLine Donc on va voir euh, aujourd'hui comment modifier sa photo de profil et comment modifier le profil Donc il faut tout d'abord être connecté sur la plateforme ClaroLine Donc chez nous c'est uraforis.univ-lyon1.fr Pour modifier notre profil on va utiliser en haut à droite où il y a notre nom On va cliquer gauche dessus on va aller dans mon profil Il faut ensuite aller dans le menu action qui se trouve en haut à droite, le bouton bleu. On va cliquer sur modifier votre profil. Alors par défaut vous pouvez pas modifier grand chose, même pas votre courriel. Vous pouvez mettre une petite description, ça on va pas en parler. On va plutôt changer notre photo de profil. Pour changer la photo de profil il faut d'abord enregistrer une image qui se trouve sur internet. Et attention, il faut une image assez petite, il ne faut pas qu'elle dépasse 900 pixels. Alors comment on fait ça Donc on va aller sur Google faire une autre recherche. Et chercher par exemple moi des images de numérique. Donc pour savoir la taille, en fait, il suffit de passer la souris dessus. Et on voit une petite taille ici, 625 par 416. Donc ça passerait sur ClaroLine. Donc on l'enregistre. Hop, hop. Hop. je reviens ensuite sur mon onglet de Claroline je vais aller choisir un fichier donc là ça nous emmène là ça nous emmène dans notre ordinateur on va sélectionner la photo choisie T ouvrir elle est bien rentrée. et je vais mettre modifier Ma photo a bien été prise en compte, donc l'avantage d'avoir une photo c'est que sur les forums, vous verrez votre photo apparaître quand vous parlez, quand vous répondez. Voilà. Je vous conseille de mettre une photo de vous si possible, ou une photo qui vous plaît. Voilà c'est tout pour cette vidéo, on s'en retrouve pour d'autres vidéos. Voilà c'est tout pour cette vidéo, à plus tard